Bonsoir à tous, septième jour de confinement et ce soir nous allons vous interpréter moi Lolita de Alizé revisité par un groupe de collégiens qui nous présente son cours sur le système nerveux et c'est parti Il existe cinq catégories de stimuli sensoriels reçus chacun par un type d'organes sensoriels ces stimuli sont codés en message nerveux sensitif qui atteignent le cerveau via les nerfs sensitifs le cerveau génère moteur transmis aux organes effecteurs via la moelle épinière et puis et puis la mère moteur jusqu'aux organes effecteurs pour réaliser l'action adaptée à la situation et voilà nous vous remercions pour votre formidable écoute et nous vous souhaitons une bonne soirée en espérant que cette vidéo ait été instructive au revoir!